Salut à tous, bienvenue chez Nomad Snowboard. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir comment vous arrêter. Comment vous arrêter en cas d'urgence si jamais vous rencontrez un obstacle ou bien comment freiner ou contrôler votre vitesse sur une piste étroite. Premièrement, faire un freinage d'urgence ou un speed check depuis les talons. Pour commencer, glissez planche à plat droit dans la ligne de pente. Puis quittez votre position de base pour venir mettre votre buste et vos bras face à la pente. Vous êtes alors en contre-rotation et cette contre-rotation vous permet de vous préparer. Grâce à cette position de préparation, vous allez pouvoir simultanément tourner votre planche et vos jambes dans une direction, tandis que vous tournez le haut de votre corps dans l'autre direction. Plus cette contre-rotation est marquée, plus vous allez avoir d'énergie pour revenir en position normale comme un ressort. Pour effectuer un speed check depuis les pointes de pied, nous allons également utiliser une contre-rotation à l'exception près que cela va être dans l'autre sens. Attention, pour bien commencer, tournez votre dos face à la pente. Une fois en place, tournez votre planche et vos jambes dans une direction afin de freiner sur les pointes de pied et tournez votre haut du corps dans l'autre direction afin de montrer votre buste au bas de la pente. De nouveau, utilisez la tension générée par cette contre-rotation pour revenir en place, tel un ressort. Attention, le speed check n'est pas une méthode pour faire vos virages ou changer de direction, mais cependant, cette méthode est très utile pour continuer votre progression. Que cela soit pour faire un port de spray dans la poudreuse, ou bien de faire un shifty sur un saut, ou encore quelques tricks sur piste. Mais pour cela, je vous laisse découvrir la suite dans le prochain tutoriel. Ciao